Salut, c'est Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et aujourd'hui on va parler d'indépendance financière. Rien que ça. L'indépendance financière, la sacro-sainte liberté financière, on en entend parler à toutes les sauces à tel point que ça ne veut plus rien dire. Tout le monde a sa propre petite définition et si on me demandait à moi personnellement de te dire exactement ce que c'est, ben la vérité c'est que je peux pas te dire ce que c'est. Je peux te dire ce que ça représente pour moi, je peux te dire les étapes que j'essaye de mettre en place pour y arriver, mais je peux pas te dire ce que c'est d'un point de vue universel. Ce serait trop compliqué parce il y a trop d'attentes, ça dépend de toi, de tes choix et puis de là aussi où tu en es et de peut-être aussi tes capacités tout le monde n'a peut-être pas envie forcément de se lancer dans de l'investissement, tout le monde n'a peut-être pas forcément envie de prendre des risques, parce que c'est aussi la contrepartie qu'il faut bien arriver à prendre en compte, c'est qu'on n'a rien sans rien. Si tu aimes cette vidéo, comme d'habitude, tu n'hésites pas à me mettre un énorme pouce pour me soutenir. Ça permet à la vidéo de mieux apparaître dans YouTube. Mets-moi un commentaire. J'aimerais que tu me dises où est-ce que toi, tu te situes sur ce chemin de la liberté financière. Ça pourrait être intéressant d'en discuter. Également, si tu ne l'as pas encore fait, va vite télécharger le guide des techniques frugalistes. À l'intérieur, 80 pages de techniques de conseils, de recommandations pour arriver à faire des économies au quotidien. Enfin, il faut que tu t'abonnes à la chaîne en cliquant la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus des nouvelles vidéos qui sont disponibles. Alors, c'est vrai que quand on parle de frugalisme, on entend souvent parler du « early retirement ». Et on entend même souvent parler de ce qu'on appelle la méthode FIRE. Tu sais, c'est, ça sonne américain, ça fait bien. Alors, la méthode FIRE, hein, c'est ce qu'ils appellent le « financial independence and early retirement », c'est-à-dire l'indépendance financière et la retraite anticipée. Ouais, c'est vrai que, bon, bah, ouais, sur le papier, ça fait bien. Et puis, la méthode FIRE, tu sais, FIRE, en anglais, ça veut dire « être viré ». Tousan, Kanishewa. McFly, J'ai intercepté le message au scanner que vous venez d'interfacer. Vous êtes éliminé Éliminé Oh non Non, c'était pas ma faute, monsieur Senidals C'est lui qui Et est derrière tout ça collaboré. Non, au contraire, ah, j'ai fait ça pour le piéger. Le je voulais le faire tomber McFly. dans le panneau, je pensais. Mon S'il vous plaît, non, vous pouvez pas virer. Je suis viré Vous êtes viré Ah Vous êtes viré. Vous êtes viré. Oh. Vous êtes viré. Ben, l'idée c'est de dire euh, je suis viré ou je vire mon patron et puis ben je prends ma liberté je vais euh, faire ce que j'ai envie de faire la question du frugalisme pour moi c'est d'abord et avant tout une question de bon sens la vérité c'est jamais que l'histoire de la cigale et la fourmi dans sa version moderne hein, ni plus ni moins le frugalisme c'est aussi euh, prendre en compte la protection de l'environnement on est obligé de changer nos habitudes parce que ben il a un certain nombre de ressources qui sont euh, limitées sur notre planète d'ailleurs à ce titre là je dis encore que ici j'ai les lumières qui sont allumées à la Maison, le temps que je tourne mes vidéos, d'ailleurs, c'est des ampoules à voyer, économie d'énergie, bien entendu, mais évidemment, je ne vous recommande pas de laisser les lumières allumées tout au long de la journée. L'idée, c'est d'être raisonné dans nos manières d'être, dans notre consommation au quotidien, c'est de ne pas abuser en fin de compte. C'est surtout une question de bon sens en vérité. Après, il y a tout un tas de petites astuces, de petites techniques qu'on peut arriver à mettre en place pour arriver à faire des économies au quotidien. Notre société a fait de nous des consommateurs et nous avons été les supports de ce qu'on a appelé la croissance économique d'accord donc il fallait toujours qu'on consomme plus donc pour ça ben, on nous a créé des besoins euh, fictifs si on arrive à prendre un petit peu de recul qu'on arrive à revenir un peu au bon sens au bon sens paysan certains diront et puis à regarder en fin de compte de quoi on a vraiment besoin et eh ben on peut arriver à prendre des décisions qui peuvent nous permettre d'avoir une vie plus engagée vers la voie de la sobriété heureuse hein. tu sais c'est pierre Rabhi qui part souvent euh, de sobriété heureuse la liberté financière, c'est la capacité, c'est la liberté de dire non, j'y vais pas aujourd'hui. J'irai pas me lever. Je vais rester au lit. Ou bien je vais faire ce que je veux. Ou bien je vais aller me promener avec mes gosses. Ça, pour moi, ça c'est le luxe extrême. C'est quoi qui a de plus précieux C'est d'avoir de l'argent ou c'est d'avoir du temps pour moi, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir un petit peu des deux, c'est-à-dire bah, d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir s'offrir du temps libre. Ce que je cherche plus aujourd'hui, c'est à vivre des choses qui me font vibrer, des émotions plus que de posséder. Et si tu arrives à considérer que cette forme d'indépendance financière, de liberté financière, c'est aussi la capacité d'avoir le choix, de dire oui ou non, je vais bosser, je vais pas bosser, et qu'en même temps, tu arrives à réduire tes besoins, bah, tu comprends bien que ça va être beaucoup plus rapide à obtenir. faut avoir plus d'argent qui rentre qu'il y en a qui sort. Parce que là je crois pas que je t'ai appris grand chose et sorties d'argent il suffit de réduire nos besoins d'argent mettre en place des techniques frugalistes au quotidien c'est une bonne stratégie maintenant on augmente les rentrées d'argent comment on fait bah, malheureusement dans une journée il a que 24 heures et puis tu es déjà peut-être pris avec ton job avec ta réalité faut arriver à mettre en place des sources de revenus alternatives celles ci peuvent être des activités qui consistent à échanger ton temps contre de l'argent c'est bien mais encore une fois tu es bloqué parce que tu as que 24 heures dans une journée donc à moins d'arriver à trouver des jobs qui sont extrêmement bien est ce que je te souhaite ça va être chaud ça va être compliqué l'autre stratégie c'est d'arriver à mettre en place des stratégies d'investissement donc si tu arrives à investir dans l'immobilier dans de la bourse par exemple dans tout un tas d'activités d'entrepreneuriat par exemple si tu arrives à valoriser et que si tu arrives surtout et c'est ça la clé à réinvestir assez vite les intérêts qui sont produits par tes premiers investissements à ce moment là tu vas mettre en place la magie des intérêts composés en fin de compte que tu vas activer et je t'invite d'ailleurs à aller voir sur mon site hein, je mets en lien une calculatrice d'intérêt composé qui te permet de faire les simulations pour comprendre comment tu peux vite arriver à augmenter ton patrimoine tu sais que tu as réussi à atteindre ce que les américains appellent le fuck you money c'est à dire euh, la quantité de revenus alternatifs qui égale ton salaire et eh ben euh, ça te laisse le droit en fin de compte de remercier ton patron certains diront de virer ton patron de manière un petit peu provocatrice maintenant reste à voir une chose c'est toi par rapport à ta situation tes ambitions ton projet ton style de vie quelle est la quantité d'argent dont tu as besoin. C'est ça, en fin de compte, le critère qui est décisif. Si tu as besoin de 4000 balles pour arriver à t'en sortir, tu comprends bien que ça va être vachement plus compliqué d'arriver à obtenir l'indépendance financière que si tu n'en as besoin que de 1000. Ça dépend de où tu vis, ton style de vie, ta manière de consommer, tes amis. Ça dépend de si tu te définis par ce que tu possèdes ou plus par les expériences que tu as. Il y a tout un tas de gens qui vont te sortir des méthodes de calcul, genre il faut gagner 600 fois ton salaire ou je sais pas quoi. En fin de compte moi c'est pas comme ça que je réfléchis et ces questions là c'est vrai que ça me met un peu mal à l'aise parce que je suis pas vraiment capable d'arriver à donner une réponse toute faite j'ai ma réponse à moi parce que j'ai évalué mon besoin si tu prends ta retraite anticipée mais que tu as plus aucune capacité d'épargne ben à ce moment là tu vois bien que si tu as le moindre pépin qui se produit dans ta vie de tous les jours tu vas te retrouver très largement en danger et c'est là aussi une des raisons pour lesquelles il est très important d'arriver à mettre en place un virement automatique de ton Compte principal vers idéalement un livret A. C'est pas que j'aime bien le livret A, mais c'est le seul compte en France qui permet d'avoir une somme d'argent disponible tout de suite sans être fiscalisé. En te payant en premier, en fin de compte, tu vas arriver assez facilement et de manière automatique à te mettre peu à peu en sécurité. Il y a un aspect de la liberté financière, il y a un volet dont il faut que je te parle. Qu'est-ce qui est important au final C'est d'être libre financièrement ou c'est d'être libre de ton temps Imagine la situation suivante. Tu as décidé euh, de te lancer dans l'immobilier et comme tu cherches le moyen d'arriver à générer le plus d'argent le plus vite possible bah, tu as compris que le seul moyen le plus efficace c'est la location saisonnière de courte durée excellent business c'est ce qui génère le plus de cash là dessus j'ai rien à dire c'est la vérité pure seulement ce type d'investissement ce type de boulot en quelque sorte puisque c'en est un ça demande énormément de ressources en termes de temps parce qu'il va falloir que tu t'occupes des entrées des sorties des locataires il va falloir gérer la plateforme airbnb il va falloir gérer les paiements les annulations il va falloir gérer la blanchisserie il va falloir gérer euh, les locataires indélicats euh, qui euh, rentrent un petit peu bourré à je sais pas quelle heure qui font du boucan avec les voisins tu comprends bien que tout ça c'est extrêmement chronophage et que bah, si tu veux t'en occuper euh, bah, il va falloir euh, investir du temps au final tu n'es plus esclave de ton patron mais tu te retrouves esclave de ton propre business et en plus tu as pris le risque maximum parce que c'est ton propre argent que tu as investi alors il y a une solution alternative encore par rapport à ça c'est bien évidemment d'arriver à déléguer je prends un autre exemple ce serait euh, par exemple dans le Cadre des parkings c'est très bien les boxes, hein. j'en fais euh, depuis quelques années et euh, ben j'ai eu aussi euh, des personnes qui m'ont euh, enseigné hein. je pense à julien bedouet à l'époque euh, qui m'a permis euh, d'arriver à pas me planter sur euh, mes premiers achats et puis si tu veux une chose qui est importante à comprendre c'est que malgré tout c'est quand même quelque chose que j'ai remarqué quoi qu'on en dise c'est que euh, les entrées les sorties bah, c'est quelque chose qui prend du temps qui est chronophage donc bah voilà moi pour ça avec le temps j'ai réussi à mettre euh, des stratégies en place en ayant euh, une personne qui s'en occupe euh, en mon absence et puis ben, « Quand je suis là, ben j'arrive à m'en occuper moi-même. » Vraiment, un truc que je voulais partager avec toi, c'est le sentiment de bonheur que j'ai eu la première fois que j'ai perçu mon premier loyer grâce à un box. J'étais tellement content parce que je me suis dit... Yes! Ça y est, pour la première fois, c'est mon argent qui bosse pour moi. Ce n'est plus moi qui bosse pour mon argent. Je m'en souviendrai toute ma vie. Ce n'était pas grand-chose, mais voilà, c'était hyper important. Je n'ai plus cherché qu'une seule chose par la suite c'est à reproduire et à reproduire, à, à se caler, hein, comme on dit, pour avoir l'air à la mode, jusqu'à ce qu'à terme, je n'ai plus besoin de travailler pour mon patron. Au-delà de tout ça, ce qui est important, c'est le chemin. Moi, grâce à l'immobilier, j'ai appris tellement, tellement, tellement de trucs. Et je suis rentré en contact avec tellement de personnes, et puis c'est qu'un début, parce que tu vois, voilà, avec la chaîne, c'est en train de continuer. » J'espère que cette vidéo t'a éclairé. C'était Jérémy, la chaîne C'est Frugalisme. Si tu as aimé, tu me mets un pouce. N'hésite pas à me mettre un commentaire et peut-être à me dire où est-ce que toi tu te situes sur ce chemin de l'indépendance financière. Est-ce que tu en es au début Est-ce que tu penses que tu as besoin de conseils pour aller plus loin Est-ce que tu penses que tu as besoin d'une nouvelle approche peut-être aussi Ça, ça peut m'intéresser. Je pense que je vais essayer de mettre en place dans les mois qui viennent un service également de coaching. Il y a une formation qui va arriver sur le site. Vous pouvez déjà vous préinscrire. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Il y a également le guide des techniques frugalistes, c'est 80 pages de conseils pour arriver à faire des grosses économies. Voilà, c'était Jérémy, à très bientôt. Merci, salut, ciao